Ouais c'est parfait, je le bien Ouais c'est bon tu vois que ça va, c'est applicable Tu vas doucement c'est tout Voilà, voilà ça bon tu dedans Ah, c'est le Très bien, monarque. Ah oui, d'accord. Tu vois Macron, monarque, autoritaire. D'accord, ça va Tu mets un petit tiré, tu vois Oui. Parce que Macron, c'est l'anagramme de monarque. D'accord, d'accord. Tu n'avais pas vu ça Non. C'est comme LREM, ça veut dire le roi Emmanuel Macron. Et tu sais qu'il a choisi en marche en fonction de ça En fonction de ce signe E, c'est devenu en marche, mais c'était le manuel. Il est pour hein Ah non, non, non, il bon. est. C'est pour les militaires. Ah non, ah, euh, mais, mais allez, pas le à la maison. Hein. <rire> non. Bah, non. Bah, non, et bah, non. Bah, et et mais et et je bah, j'en ouais, ouais. ai. noir, rouge, jaune. Faut je suis passé assez, ouais, assez court. alors. Il faut que ça tienne, Mm -hmm. le ouais, ça va pas aller. Ça va être trop cool. Alors, ah. ouais, c'est trop bon. Ouais. Faut pas que je fasse ça. que ouais, ça ouais. je... pas. Si tu veux, quelle le tu sur un. Je vais le voir. Moi, je vais le aussi comme ça, que ça va pas que, On va les couper en deux, ça va Oui On hein? va so te préparer pour les coupes en deux bâtons, il y en a encore un ou deux Il y en a deux trois encore. Si Macron ne veut pas, nous, on est on yeah. là. On est là. On est là. C'est mignon, ça va être court. Si Macron ne veut pas, nous, on est là il faut que tu signes les filles de tous Ils sont sûrs d'eux parce qu'ils ont qu ils ont une, une cohorte de courtisans à l'Assemblée. Ouais, Le tout-de-tout tout, -tout. Ouais, c'est ça. Ouais. Il n'y a... A, a pas du tout, il n'y en a pas pratiquement. Alors, Macron, c'est pas un dictateur, mais c'est un... un néolibéral autoritaire. Oui, c'est ça. Comme il a dit, essayez de l'éducatif. Monsieur, <rire> je sais, je sais plus, réponse à tout. Ouais, Lui, il est en... arrogant. Ouais, je sais plus, je... Je veux de... je veux dire, euh, si je répète. Monsieur, c'est une c'est C'est si c'est c'est parce qu'après, c'est bâché. Ah, là, il faut qu'elle aille sur la peinture, ouais, euh, la chienne. Ouais, hein. Ça ressemble bien. Oui, bah t'as assez beau, parce qu'elle là. Et quand, par contre, mais, le truc, il accélère même pas. Là, c'est là que tu vois la consommation de bon, l'énergie. C'est comme des fois, tu sais, il y en a des panneaux solaires. Mm -hmm. Mais s'ils changent pas les enfants, pas il a fait Franchement, j'ai ce bâtard Ah bon Ça fait court, a toujours d'une petite. la station salariée. pas bloqué. Et ça a bloqué la station Et voilà. Et tu sais, ce qui truc. Non, non, il est vachement calme. Ah ouais il était dans la légalité. Et voilà. le le le bon, ah, oui, voilà. a ah, fait un petit trait. Euh. Et si on frappe ah, ça... Là, on tout le, pas le monde. Il m'avait laissé un On peut connaître tout le monde. Oui. Ah non A mon avis, ça va être tout qui va sur Paris, on écoute le n'écoute pas, et on le respect. Ah c'est pas sûr, non pas faire un tour à Strasbourg, parce qu'ils ont de belles idées là-haut. C'est pas les mieux. Les mieux, c'est ce Colmar. Hein Un Colmar, je suis hyper organisé. Bah Je sais pas, parce que lui il m'a dit qu'il était du... Non, mais c'est est mieux d'organiser, c'est Non, mais je sais pas si c'était justement... Le ça. Parce que d'Altine, il a oui, parce que c'est... Il un moment Il a des c'est... c'est ça bouge aussi, là, ce matin j'ai parlé de la ça j'ai dit regardez. Ça, un oh, ça durait je... une heure. Catherine, c'est trop vraiment chaud. Nous, quand on va, quand on va à Dijon, polon même plus. pas une heure pour se la gueule. Non, non, attends, non, non, non, non, la mer, c'est-à-dire que minutes ça part de partout. Marco, ça de mal euh, <rire> une femme, euh, une euh, photographie pas beaucoup de merde, une espèce de café qui fait comme ça. Elle était, elle, elle était avec nous Ah ouais, d'accord. Enfin, oh, bon, on va. oui, mais c'est voilà. tellement vite C'est tellement vite Il y a un bah, t'es Et pourquoi ce que c'est Ah ben moi je C'est C'est est-ce que des fêtes à l'air, c'est la fin de la fin de la fin de la Je de les Bah, Non, mais l'important c'est qu'elle n'a pas eu de graisse Ouais bah c'est bah, que pas brûlé euh... C'est ouais. hein. j'ai ouais. hein. ce oui. fait les trous. Toi okay. euh, Je les je, je, pas pas pas je pas un ah, ah oui. Euh oui. C'est Moi ça m'est arrivé ah, une fois pas... de faire euh, c'est vrai que c'est plus drôle, même quand tu passes de la table, oui, pas... bah, le but est protégé par les des, oui. les, des elle l'a foutu sur la douche ah oui, ah ouais, il faut douche. mettre de l'eau froide et après elle le sur ah, là, là, on a enveloppé la couverture dans puis elle est partie à la Ah ben ouais, non. mais... Ah bah l'eau vraie, hein, la bon. Hein. Bah, je ne sais pas, je ne sais pas. Et euh, la mise en couverture et puis elle est sur partie à la douche. Mais bah, tu sais que l'eau froide Mais oui. il faut le faire, c'est ça qu'il faut faire. Ouais, mais le, le problème c'est que moi ça soit glace. Ça fond un peu Oui, ça Tu le fait Voilà. Il y a celle à, à Jean-Marc. Bon, je vais y aller, je sais pas. On se retrouve bah, à 6h à la gare.